Notre projet est un programme pour les femmes, en distanciel, sur six mois, qui associe une formation pédagogique assez classique, un travail Renault sur un business plan, un business pour l'entreprise, et aussi un accompagnement avec le mentoring circle. Alors l'origine du projet est assez simple, une demande de notre CEO pour monter justement un programme de leadership féminin pour le middle management. Décembre 21 avec six mois pour le mettre en place, en équipe transverse avec notre équipe Talent et LND. Donc on s'est rapidement immergé dans le marché avec une équipe RH de 6 personnes, un profil assez varié. On a essayé de faire simple, avec un cahier des charges précis, un appel d'offres de 6 partenaires potentiels et Schéma est apparu rapidement comme le, le, en tout point la meilleure proposition, à la fois proche de nos attentes et avec un très bon feeling pédagogique entre nous. Une particularité aussi, c'est qu'on a travaillé à distance pour le montage de ce projet, puisque nous nous rencontrons la première fois en face-to-face -face, en juillet, un an après le démarrage du projet. Donc, chacun a pu donc proposer à distance ses convictions, essentiellement mentoring et projet innovant pour Renault, et puis la variété des intervenants et des thématiques très structurantes pour ce schéma. Et un dernier point fort du projet, c'est l'engagement, bien sûr, des participants dans la réussite de ce parcours, avec de très beaux pitchs au final, malgré la distance et la charge de travail. Donc avec ce programme, on a travaillé sur trois axes majeurs pour renforcer le leadership des femmes. Donc on a voulu travailler sur la connaissance de soi, la communication, sur le réseau et sur le business acumen. On pense que vraiment ce sont euh, des axes et des éléments qui, pour nous, euh, vont vraiment aider les middle managers à devenir des leaders à terme. Euh, on, on parle de vraiment briser le plafond de verre actuel. Pourquoi Alors le relationnel, le, le réseau, on pense qu'avec le distanciel, on a pu vraiment mélanger des profils, des métiers, des pays différents. On a pu vraiment créer une dynamique très intéressante. Je pense aussi qu'au euh, niveau du mentoring collectif, on a vraiment pu travailler aussi sur des tout petits groupes, cinq personnes, pays différents, fonctions différentes. Donc ça a vraiment rapproché les personnes. Euh, on a vraiment varié les tailles en fonction des groupes. On pouvait avoir un grand groupe de 20, des sous-groupes de 10, des sous-groupes de 5. Après, on a travaillé sur la communication, la connaissance de soi. Ça, ça a été fait avec Schema Business School. Euh, et enfin, euh, le fait de travailler sur un projet vraiment stratégique, business actuel avec le plan Renolution aujourd'hui, ça a vraiment aidé à supporter ces femmes et je dirais que le sponsor des dirigeants a été vraiment très enrichissant pour tous. Alors on travaille d'abord collectif RH, ce qui est assez peu fréquent en réalité dans nos grandes organisations. On a aussi un partenaire très motivé de très bon niveau avec qui on a très bien travaillé et puis un programme bien sûr adapté au contexte sanitaire et industriel de ce qu'on a vécu depuis deux ans. On peut aussi rajouter, je dirais, un partage des rôles vraiment fluides entre l'équipe Talent et l'équipe L&D. On a eu vraiment beaucoup d'autonomie dans les choix pédagogiques, et je pense que le plus important, c'est vraiment des participantes impliquées et motivées.